Coucou les filles, alors j'ai mon chat qui m'a rejoint en haut dans mon bureau Donc je vous présente Smoothie, c'est une adorable boule de poil. Vous avez vu ses beaux yeux et encore ils ressortent pas très bien en vidéo, ils sont vraiment très très bleus Elle est super douce, donc pour celles qui se poseraient la question euh, C'est une British ou plutôt euh, une Highlander Straits, j'arrive pas à le prononcer Mais voilà, c'est vraiment adorable comme chat, c'est des vraies peluches, elles sont super gentilles elles sont bien grosses quand même. <rire> C'est une bonne mémère, mais elle a beaucoup de poils, surtout. Elle a un poil incomparable. Donc voilà, je vais lui faire un petit bisou. Et je vais vous dire de quoi euh, on va parler. Donc, dans cette vidéo, et eh bien vous le savez, euh, il y a quelques jours, je vous annonçais que malheureusement, je n'étais plus euh, en mesure de prendre les financements CPF. Et donc du coup, je vous ai promis de trouver rapidement une solution au problème. Donc la solution pour le moment euh, puisque vous le savez je suis en train de déposer une certification euh, ben justement pour pouvoir vous proposer les formations de prothésie angulaire et d'extension de cils sur euh, le CPF d'ailleurs il me faudrait encore quelques lettres de soutien pour la formation extension de cils euh, si vous souhaitez me soutenir alors il me faudrait au moins une vingtaine de personnes euh, ne vous dites pas oh elle en aura assez parce que finalement je pense que tout le monde se dit ça à chaque fois et euh, je n'ai euh, que à chaque fois une ou, ou deux petites lettres et c'est vrai que sans ça je peux pas déposer le dossier donc euh, voilà écrivez moi juste votre adresse mail euh, donc en commentaire je vous enverrai toutes les informations pour euh, du coup rédiger, euh, rédiger cette lettre si vous le souhaitez et je vous dis un grand merci déjà par avance donc la solution que j'ai trouvée pour le cpf et eh bien ça va être ce que je vous proposais finalement déjà mais c'est vrai que je communiquais pas trop dessus euh, je l'avais pas trop trop mis en avant c'est en fait la possibilité de combiner euh, finalement une partie du cap esthétique donc c'est à dire le bloc 2 celui qui est le en cohérence avec la prothésie angulaire et la formation de prothésie angulaire bon elle en a un petit peu marre Elle me, rend, alors on le voit pas forcément mais elle me rentre les griffes dans la peau parce que là elle me dit oh ça suffit mais voilà c'est un chat il n'y a pas plus gentil que ça mmh, je te remets par terre allez hop voilà, dans deux secondes elle sera à nouveau là en train de, de crier pour que je la porte parce que c'est un vrai petit bébé et donc du coup euh, je vous disais donc, il y a la possibilité d'associer un bloc de compétences du CAP et euh, du coup le la protégie angulaire via le CPF donc là c'est en place actuellement donc il suffit d'aller sur mon site dans la partie financement CPF, vous verrez que j'ai tout modifié, j'ai travaillé dessus jusqu'à je crois 2 heures cette nuit donc je suis épuisée, euh, j'ai dû mettre euh, pas mal de maquillage pour pas que ça se voit mais <rire> mais voilà, je suis déjà debout depuis 6 heures ce matin et du coup euh, pour euh, voilà, fignoler tout ça avant de vous faire cette vidéo euh, je vous ai également mis toute la page euh, concernant euh, la formation styliste angulaire niveau 3 avec tout le programme que vous pourrez également télécharger et donc du coup voilà tout ça ça a été mis à jour sur le site je suis désolée j'avais pris un peu de retard donc du coup en quoi ça consiste il faudra euh, lorsque vous vous inscrivez suivre la formation dans un premier temps alors pour l'inscription hein rien ne change, vous avez la vidéo sur le site mais une fois que vous êtes inscrite la formation de CAP euh, bloc 2 vous ne la ferez pas chez moi en sachant que là je vous parle du bloc 2 mais je vais mettre en place également pour le bloc 3 et pour le bloc 1 mais pas tout de suite dans l'immédiat euh, parce que vraiment le bloc 2 c'est ce qui concerne les fanères les fanères ce sont les poils, les ongles et donc du coup il y aura dans cette partie CAP des épilations euh, des, cils, des sourcils, pardon, on va pas s'épiler les cils, de euh, des, des bras, il me semble, des jambes, des demi-jambes, euh, maillot euh, normal, échancré, et des aisselles. Et donc du coup, euh, vous allez, donc ça c'est pour la partie euh, épilation, mais on, on verra également, donc en théorie, les cils, et on verra également dans, j'ai plein de poils maintenant <rire> qui me chatouille le nez. Et donc du coup, on verra dans la partie euh, prothésion ongulaire de, de ce bloc de formation. Alors c'est très très light. Hein? Le, le CAP, c'est hyper light sur la protésie ongulaire Donc ce sera vernis classique, vernis semi-permanent. Grosso modo sur mains et pied avec beauté des mains, choses comme ça. Mais c'est super light. Euh, L'avantage de passer par ce bloc là, c'est que je ne serai plus bloquée sur le CPF. Donc à moins que ça change, mais on croise les doigts parce qu'avec eux, on n'est jamais sûr de rien. Mais au moins, là, vous serez sûr que vous pourrez le faire la salle euh, et puis ce qui est bien aussi, l'autre avantage c'est qu'en fait si vous avez un bloc de compétences il est validé pour 5 ans c'est à dire que si vous voulez passer le CAP mais pas tout de suite, par faire tous les blocs d'un coup, et eh bien là vous validez juste un bloc sur les trois à valider et en fait il est valade, valable pendant 5 ans, c'est à dire que vous avez 5 ans pour faire le bloc 1, le bloc 3 alors le bloc 1 il faut savoir que c'est tout ce qui est soins du visage, maquillage, choses comme ça et bloc 3 c'est tout ce qui est vente donc sketch de vente, et choses euh, de de ce type là et donc du coup euh, dans les 5 ans si vous validez les trois blocs vous avez le CAP si euh, vous voulez les valider après ces 5 ans il faudra malheureusement revalider le bloc 2 également euh, mais donc ça a comme un gros gros gros avantage euh, surtout que euh, voilà le, le CAP risque on n'en sait rien, mais risque d'être demandé. C'est vrai qu'ils changent tout le temps les législations, tout le temps il y a des décrets qui tombent. D'ailleurs là, si j'ai pu, pu être sur le, sur le CPF, euh, c'est à cause d'un décret déposé par la Chambre des métiers, puisque je vous proposais euh, donc la formation de création d'entreprise via le, le CPF. Et les Chambres des métiers ont eu tellement de concurrence qu'ils ont dit stop, on va déposer un décret pour garder tout le monde. Et donc du coup, on va embêter tous les autres centres de formation et on va garder le monopole. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Et voilà, nous, en tant que centre de formation, alors moi et d'autres centres de formation, bah on a été un peu dans, dans cette situation de se dire, bah, comment... On rebondit et donc du coup ben voilà ma manière de rebondir la plus rapidement possible puisque ça fait à peu près je crois une semaine que je vous ai fait l'autre vidéo que je vous ai fait l'annonce que malheureusement je serai plus sur le CPF euh, une ou deux semaines je sais plus quelque chose comme ça et donc du coup euh, voilà pendant ce temps j'ai fait que chercher chercher chercher des solutions euh, voilà j'ai eu différentes pistes mais qui n'ont pas forcément abouti ou qui ont abouti sur des sur des choses pas très pas très sympas, voilà, sur euh, sur des collaborations avec euh, des, des centres de formation qui n'étaient pas clean, et moi je veux vraiment que tout soit euh, 100% clean, donc, euh, donc voilà, j'ai préféré fonctionner comme ça. Alors la formation euh, en CAP, je suis désolée cette vidéo, elle part un peu dans tous les sens. C'est parce que j'ai pas dormi, j'ai pas de, de ligne conductrice, j'espère que, que vous me comprendrez et surtout que vous m'excuserez. Donc je disais cette formation de CAP esthétique, euh, donc le bloc 2, sera validée chez une, euh, chez une amie à moi on peut dire ça comme ça avec qui je me suis plus ou moins associée on a voilà on a, on a un contrat si on veut ensemble voilà tacite et donc du coup elle elle fait toute la partie CAP moi je fais toute la partie prothésie angulaire en fait c'est vraiment une formatrice qui est très très bien très engagée euh, d'ailleurs elle a une formatrice qui travaille pour elle à temps complet une assistante également euh, comme moi d'ailleurs aussi et donc du coup euh, elle veut vraiment vous mettre la qualité optimale euh, en termes de, de cours et donc du coup elle va retourner ses cours avec vraiment un vidéaste professionnel, super bien filmé, avec des, des vues de loin de précision, enfin voilà vraiment quelque chose de top top top et donc du coup euh, voilà je me dis que Humainement c'est une personne qui est géniale, en fait elle me ressemble beaucoup, elle est dynamique comme moi, elle aime son boulot, elle, elle est rigolote, elle aime les animaux, enfin voilà, elle, elle est pour aussi la bienveillance et tout ça. Donc c'est vraiment quelqu'un sur, euh, sur qui je peux avoir confiance et quelqu'un qui humainement est vraiment top et correspond à mes valeurs à moi. Donc vraiment c'est génial et en plus de ça elle pouvait vous bah, vous offrir la meilleure qualité possible de formation. Donc le prix a un tout petit peu évolué puisque forcément ben, cette partie du CAP c'est pas moi qui va euh, donc vous la vous la délivrer. Elle elle a le droit d'être réglée également. Donc en fait euh, voilà on va avoir un tarif qui est un peu modifié, mais on a vraiment essayé de, de rester au plus juste en termes de tarifs. Donc je vous laisse découvrir tout ça sur le site. Il y a toutes les informations. Si jamais il vous faut plus d'informations, que vous savez pas comment vous inscrire, que vous avez encore des questions, vous pouvez prendre un rendez-vous sur mon site internet dans la partie contact tout simplement. Vous allez voir, vous pourrez réserver un créneau téléphonique et et vous tombez sur moi <rire> voilà vous tomberez pas sur quelqu'un d'autre c'est moi qui vous appelle euh, d'ailleurs j'ai un rendez vous euh, téléphonique à 11h je, je vais faire attention alors. Euh, donc j'essaye toujours d'être euh, d'être à l'heure des fois j'ai 5 minutes euh, en avant ou, ou en retard et vous m'excusez également <rire> voilà, j'ai une vie assez chargée et donc du coup euh, voilà ben, je répondrai avec très très grand plaisir à toutes vos questions euh, quelle question vous pourriez vous poser, donc est-ce que vous avez peut-être le droit par rapport à ça de faire les, les cuticules, tout ça Alors j'ai envie de dire sans doute plus que quelqu'un qui n'a pas euh, du tout euh, validé de bloc de compétences, mais en l'occurrence il me semble qu'il faut le CAP quand même en complet en sachant que les contrôles sont quand même extrêmement faibles et que vous risquez vraiment d'avoir un souci seulement si la personne, si vous prenez des personnes diabétiques où il y a un souci suite à ça. Voilà, de toute façon, dans la formation, je vous expliquerai sur qui il faut travailler, sur qui vaut mieux éviter de travailler. On aura une fiche conseil également. On va remplir euh, ben, tous les critères avec la personne. Et donc, du coup, on va analyser si, euh, si elle est potentiellement... Euh, et bien une bonne candidate pour la prothésie angulaire ou s'il faut mieux qu'elle s'abstienne et donc du coup euh, voilà tout ça je vous donne dans la formation de prothésie angulaire donc comme vous l'avez compris vous commencez par le euh, bloc 2 du CAP alors seule euh, obligation imposée encore une fois par le CPF Merci, le CPF. <rire> bon, il a quand même des bons avantages. Hein. Mais, euh, mais voilà, Et une obligation, c'est de devoir s'inscrire en tant que candidat libre euh, à... Euh libre C'est difficile à dire euh, Aux épreuves Donc à l'épreuve EP2 C'est à dire le bloc de compétences numéro 2 Et donc du coup euh, Vous devez vous inscrire et m'envoyer La preuve de l'inscription Après vous y allez, vous y allez pas Ça j'ai envie de dire c'est votre choix personnel Moi il faut juste la preuve que vous êtes inscrite Donc c'est vraiment juste une, euh, une Petite démarche euh, très rapide hein, D'aller sur, euh, sur un site internet De faire l'inscription et, euh, et de m'envoyer tout ça une fois que c'est fait. Donc, voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et donc, euh, du coup, bah, la formation en, en CAP, normalement, alors, elle devrait être pouvoir... Ré... Désolée, hein, j'arrive plus à parler. Elle devrait pouvoir se faire, hein, on va parler plus simplement. Elle devrait pouvoir se faire sur 30 jours environ, donc 30 jours maximum, il y a environ une trentaine d'heures de formation. Et donc du coup, euh, voilà, c'est assez rapide. Et vous pourrez, dès que vous avez validé cette partie-là, on passe à la prothésie angulaire ou une autre formation. Et vous pourrez choisir un pack, euh, donc avec une formation, donc de prothésie angulaire, deux formations, euh, etc. Et si vous voulez, par exemple, financer... D'autres formations, si vous voulez prendre par exemple le gros, gros pack de 4, 5, 6 formations, et eh bien là, vous aurez la possibilité de euh, de payer une, deux ou deux formations on va dire euh, en plus de ce que vous avez pris par rapport au CPF en plusieurs fois avec un tarif préférentiel puisque vous avez déjà pris euh, finalement ben, l'offre euh, avec le CPF Donc comme ça vous avez un super prix vraiment sur l'ensemble et vous pourrez payer euh, en plusieurs fois Alors je vous rappelle que le montant indiqué sur le CPF ne peut pas être payé en plusieurs fois c'est le CPF qui l'impose eux collectent l'argent le temps de la formation et moi en tant qu'organisme de formation euh, et je suis voilà il reversent sur le compte de, de l'entreprise seulement plusieurs mois après donc malheureusement sur ça je peux pas faire de paiement plusieurs fois mais par exemple si vous avez euh, un, un budget cpf et que ça rentre dans votre euh, dans vos voilà, dans votre budget cpf et que vous voulez prendre des formations en plus là ce que vous prenez en plus à tarif préférentiel vous pourrez le payer en plusieurs fois j'espère que c'est clair <rire> j'essaye toujours de faire des choses qui vous conviennent le mieux qui peuvent vous aider le mieux des fois ça fait des choses un peu alambiquées qui partent euh, voilà euh, qu'est ce qu'elle me qu'est ce qu'elle m'a nouveau fait comme offre mais voilà j'essaye toujours de, de faire des offres le, le mieux pour vous donc euh, donc voilà si vous avez un doute que vous avez rien compris soit revenez en arrière sur la vidéo soit passez moi un petit coup de fil rapide et puis on pourra discuter de tout ça je vous fais un énorme bisou. merci les filles de me suivre sur cette chaîne dans les prochains temps j'ai décidé de vous faire plein plein plein de vidéos sur les produits parce que voilà je vais faire des vidéos un peu techniques sur les produits et surtout je vais vous parler de ma toute nouvelle main d'entraînement alors là j'ai pas le bout hein. Il est juste là-bas en face. Elle se démonte. Elle est vraiment super. Les cuticules sont renforcées. Et bientôt, j'aurai également une colle qui va permettre de, de coller euh, hyper bien. Euh, en vraiment deux secondes. Les, comme vous pouvez le voir, hein, là, elle est, elle est 100% collée. Ça a collé vraiment en deux secondes. Alors, elle est collée juste sur le bout parce que je ne voulais pas coller le reste. Mais bref, je vous ferai une vidéo complète sur cette main. Elle est vraiment top, top, top. Et donc, du coup, bah, je vous dis à très bientôt <rire> pour les prochaines vidéos. Bisous, bye les filles